Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de transfert d'énergie. On a déjà défini les différents types d'énergie, mais maintenant il va falloir les utiliser dans des appareils et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va donc commencer par définir les quatre types de transfert d'énergie que l'on utilisera cette année. Tout d'abord, évidemment, le transfert électrique. Donc, qu'est-ce qui permet un transfert électrique ben, Typiquement, bien sûr, un fil électrique entre le, la prise de courant et un appareil. Deuxième type de transfert, le transfert mécanique. En fait, ça va correspondre à tout ce qui est mouvement. Donc par exemple, une route de voiture sur la route, elle transfère un mouvement entre la voiture et la route. Troisième type de transfert, le transfert thermique. C'est tout ce qui correspond à des différences de température et donc des transferts de chaleur. Évidemment, il y a plein d'exemples, notamment la plaque de cuisson. Là, en l'occurrence, elle utilise de l'énergie électrique pour après donner à l'environnement de l'énergie thermique, de la chaleur. Enfin, un quatrième type de transfert d'énergie, le transfert par rayonnement. Dès qu'on va avoir des ondes ou des rayons, on va parler de transfert par rayonnement. Donc, Par exemple, le soleil, bien sûr, on transfert de l'énergie par rayonnement les ondes radio, le wifi, les micro-ondes, les ondes de notre téléphone. Et là, ce qui est compliqué pour vous, qui n'avez pas fait encore d'optique, c'est de voir le rapport entre la lumière visible du soleil, la lumière de votre téléphone portable, c'est du transfert par rayonnement, et les ondes radio, le wifi, fi etc. Donc je vais vous montrer ce graphique, et vous allez voir que finalement, la lumière étant une onde, elle a une certaine longueur d'onde, et là vous avez les différentes tailles de longueur d'onde. Donc les longueurs d'onde très très très petites, de 0,1 nanomètre, de 10 nanomètres, ça correspond au rayon X. Les ultraviolets, 200 nanomètres. Et puis le visible, du violet jusqu'au rouge, qui correspond de 400 à 800 nanomètres. Donc je rappelle, les nanomètres, c'est les milliardièmes de mètres Ça, c'est de la lumière. Toutes ces ondes sont de la lumière. L'infrarouge aussi, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est de la lumière, ça jusqu'à 0,4 cm les micro-ondes, les ondes radio, etc. Tout ça sont le même type de, de, de particules, les photons, qui transfèrent euh, ces énergies de lumière, d'ondes, et donc on va regrouper toutes ces énergies-là sous le terme de rayonnement. Enfin, pour euh, schématiser euh, les transferts d'énergie, on va faire des diagrammes. Comment on va faire ces diagrammes Chaque élément sera représenté dans un rectangle. Et chaque transfert d'énergie, sera représenté par une flèche. Enfin, le point important, tout ce qui est à l'extérieur de nos éléments, qu'on considère, vous allez comprendre avec un exemple juste après, on va appeler ça l'environnement. Alors le terme environnement, on entend parler pour, pour la nature, pour la préservation de l'environnement, mais dans ce cas précis des diagrammes d'énergie, quand on parlera de l'environnement, c'est tout ce qui est à l'extérieur de notre système. Donc un exemple, une éolienne. Le vent, donne un transfert mécanique à l'éolienne. L'éolienne transforme cette énergie mécanique en énergie électrique, elle le transfère à l'environnement, parce qu'on sort de notre système vent-éolienne, c'est-à-dire en l'occurrence au système électrique. Donc vous allez bien réfléchir à ces histoires de diagrammes d'énergie, on va s'entraîner en classe, évidemment. Un autre exemple, un radiateur électrique, à vous de jouer Essayez de, de mettre pause et de deviner quel type de diagramme d'énergie on peut faire avec un radiateur électrique. C'est bon Alors je vous aide un peu si vous n'avez pas trouvé. Les trois éléments, c'est la prise de courant qui, va, qui donne de l'énergie au radiateur, qui après donne de l'énergie à l'environnement. Deuxième étape, c'est de se demander quel type d'énergie est transférée entre la prise de courant et le radiateur, et le radiateur et l'environnement. C'est pas trop dur avec les définitions qu'on vient de voir. La prise de courant, bien sûr, donne de l'énergie électrique, c'est un transfert électrique. Et le radiateur fait un transfert thermique vers l'environnement. Donc typiquement, dans une évaluation, je pourrais vous donner le nom d'un appareil et vous devriez fabriquer son diagramme d'énergie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours. Et d'ici là, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.